Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape on va voir les nouveautés de la version 1.0.1 donc première des nouveautés c'est l'exportation PDF avec gestion des couleurs à l'aide de Scribus euh, attention c'est une extension expérimentale je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il faut ou tout ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous allez utiliser euh, cette extension expérimentale donc attention il ne faut pas utiliser de flou et de filtre dans votre dessin il ne faut pas utiliser de transparence il ne faut pas utiliser euh, d'image bitmap. il ne faut pas utiliser de marqueur donc il y a quand même beaucoup de restrictions puis il faut avoir installé Scribus, la version 1.5 et au-delà, et puis utiliser les lignes de commande Scribus, donc beaucoup de, de paramètres qui sont, je trouve, contraignants, mais pour ceux qui seront motivés, je mettrai le lien en bas de la vidéo. On va voir une deuxième nouveauté, le sélecteur et boîte de dialogue CSS. Donc j'avais fait un petit tuto sur la mise en page avec les styles CSS. On va voir comment utiliser donc, les CSS sur un petit visage, là. donc je vais faire apparaître le sélecteur et CSS. Voilà, je vais zoomer en cliquant sur la molette de la souris. Je clique sur mon objet, je reste appuyé et je vais comme ça, en appuyant sur espace, dupliquer cet objet. Je sélectionne l'outil ici, éditer les nœuds, je clique en appuyant sur shift, ce qui me permet d'additionner, vous voyez, les, les trois cercles. Je vais cliquer sur le petit plus pour créer un style que je vais appeler par exemple Core. J'appuie sur entrée pour valider. Et on voit que les cercles ont été rajoutés au style Core et ce style Core, en cliquant sur le petit plus, je vais pouvoir éventuellement changer la couleur de fond, de cercle. Donc je vais ici taper File, j'appuie sur Entrée, et puis là je peux lui donner une couleur, donc je peux lui mettre une couleur rouge, donc je vais mettre Red, mais on peut mettre éventuellement une couleur hexadécimale, je mets un dièse, et puis je vais mettre par exemple 00 FF00, voilà ça met une petite couleur verte. On va pouvoir changer par exemple la couleur des yeux euh, sur ces petits personnages là, donc toujours avec l'outil nœuds et en appuyant sur Shift, voilà j'ai additionné les six yeux, je clique là et puis je vais mettre yeux, J'appuie sur Entrée, donc là il y a bien les 6 cercles qui ont été rajoutés, je clique sur le petit plus, donc là aussi je vais pouvoir changer ici la couleur en mettant du bleu. Je peux ajouter éventuellement un File Opacity à 50%, donc on va mettre 0.5, j'appuie sur Entrée pour valider. Éventuellement sur cet objet là et sur celui là, je vais créer un nouveau style que je vais appeler Contour, Voilà. Je clique sur le petit plus et puis je vais mettre Stroke et puis je vais mettre une couleur noire, black, voilà. Puis on va également mettre un Stroke with, voilà, et donc avec une épaisseur de, je vais mettre 2. Voilà, vous voyez, ça a automatiquement augmenté. Et par contre, si je souhaite enlever, par exemple, le contour sur celui-là, alors soit on clique dessus ou peut-être clic clique droit, on appuie sur moins. alors il est possible que ça marche pas. Le mieux, c'est de faire apparaître ici la fenêtre XML. Donc on va ici dans édition, éditeur XML, on voit que le raccourci c'est Shift-Ctrl-X. Je vais mettre la fenêtre XML ici, voilà. J'ai mon objet qui est sélectionné et on voit ici qu'il y a une classe contour. Donc on va cliquer dessus, on va supprimer, on appuie sur Entrée, ce qui supprime en fait le, le contour, le style en fait. Et donc il y a un seul cercle qui a le style contour. Je peux mettre donc le style contour sur cet objet. Il me suffit juste de cliquer sur le petit plus, ce qui va rajouter le cercle. Voilà. Et pour l'enlever, bah il y, a, il y a donc un petit bug. Clic clique droit, ça fonctionne pas. Mais donc en allant dans l'éditeur XML, on peut comme ça résoudre ce petit souci. La nouveauté numéro 3 nous permet de récupérer les couleurs du document. Pour cela, il faut aller dans Extension, couleur, List All. Donc là, j'ai trois petites couleurs. Alors ce que je vais faire, je vais faire ça sur un nouveau document. Voilà, je sélectionne tout, copier. Donc on voit qu'il faut aller dans Extension Couleurs, List All. Donc je vais dans un nouveau document, je colle ici mes trois petites couleurs. Je vais dans extension couleur List All. Et automatiquement, vous voyez, Inkscape m'a mis les couleurs que j'utilise dans mon document. Donc je peux les copier. OK. Et puis je peux les rajouter ici dans un petit fichier texte. Ça peut toujours être intéressant. Donc nouveauté numéro 4, interpoler les dégradés, voilà ce que ça va donner. Donc on va aller dans Extensions, Gérer à partir du chemin, interpoler. Donc je supprime ces objets, je sélectionne l'outil Créer des rectangles et des carrés, je clique, je glisse. Donc là j'ai un carré, par contre j'ai une opacité à 0, donc clic droit 100%. Je sélectionne ici l'outil Créer, éditer des dégradés, le raccourci CG, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Là je vais mettre une petite couleur bleue par exemple. Je duplique cet objet, donc CTRL D, je clique, je glisse. Je sélectionne l'outil dégradé, là par exemple je vais mettre une couleur verte et puis là je vais mettre une couleur rouge. Alors important, hein, on convertit ces deux objets en chemin, donc pour cela j'appuie sur Shift et j'ai les deux objets sélectionnés et je clique là-dessus de façon à voir, vous voyez, les, les petits nœuds là. Et maintenant je peux aller dans Extension, Gérer à partir du chemin et je fais Interpoler. Je mets ça sur le côté, je fais Interpoler les styles et je fais Appliquer. Voilà ce que ça donne. Donc je clique, je glisse pour déplacer. Donc j'ai un joli petit dégradé, c'est vraiment sympa. Alors, nouveauté numéro 5, donc il s'agit ici euh, d'une nouvelle option de préférence pour limiter la déchirure de l'écran lors de l'édition. Donc on va dans, ici dans édition, préférence, ou alors on peut également cliquer là-dessus. Le raccourci c'est Shift, CTRL, P. On va donc dans rendu, ici, et on a la possibilité donc de choisir entre responsive et conservative. Alors la valeur par défaut c'est responsive, on a donc une meilleure qualité et on a une édition d'objets qui est un, un petit peu moins lente. Donc point numéro 6... Il y a deux petites améliorations. Les utilisateurs peuvent désormais définir un ID pour les groupes des codes QR rendus par l'extension Render Barcode. Et puis il y a un deuxième point, c'est les extensions comprennent qu maintenant quoi faire avec l'unité CSS. Ça à mon avis c'est pour ceux qui font du développement web et puis des extensions pour Inkscape. Donc comment générer un QR code et puis un ID bah, Tout simplement on va aller dans Extensions, Rendu. on va ici dans Code bar et on a ici QR code bar. Là, il y a l'adresse inscape.org. Puis là, on peut mettre un ID. Donc, par exemple, je vais mettre inscape. Voilà. On peut avoir l'aperçu en direct. Voilà donc ce que ça donne. On peut éventuellement jouer sur différents paramètres. Mais le plus important, si je fais appliquer. Voilà. Si je passe ici dans les propriétés de l'objet, on voit l'ID qui est là, qui a été généré. Voilà donc pour ces petites nouveautés. J'espère qu'elles vous seront utiles. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.